Les médias-fiches comparent Mouvly et Powtoon. Sur Mouveli et Powtoon, les éléments se superposent automatiquement par ordre d'apparition. Sur les couches superposées de Mouveli, on voit en haut les objets qui apparaissent au-dessus des autres. Pour modifier la superposition, on peut descendre ou monter la piste correspondant à l'objet. Sur Powtoon, on ne voit pas cette superposition. Mais dans les deux cas, on peut modifier la superposition avec un clic droit.